Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Mes Recettes Naturelles. Je réponds à la question de Pascal qui m'a été posée sur Facebook. La question de départ était de savoir comment faire durcir un savon pour l'utiliser dans un détergent. J'ai choisi de vous parler d'un ingrédient qui est tout simple et tellement indispensable. Le savon. Dans cette vidéo, je vous propose 8 utilisations du savon pour vous et pour le ménage. Vous verrez comme ce petit truc naturel permet de vous affranchir de Beaucoup de produits industriels, c'est un pas de géant vers l'autonomie. Les recettes que je vous propose sont sur le blog, je mets le lien sous la vidéo. Donc voici le dernier savon que j'ai fait. J'adore faire mes savons moi-même et si vous me suivez sur le blog Mes Recettes Naturelles, vous verrez que je partage de nombreux conseils et des recettes pour vous guider dans la fabrication des savons. Donc ce savon est au café, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec Eh bien, me laver c'est tout bête, mais c'est mon conseil le plus important pour votre peau et pour votre santé. Pitié, bannissez les gels douche. Dans un gel douche, il y a beaucoup d'eau et il y a deux composants qui sont pas du tout sympas. Le premier, c'est un détergent qui était utilisé pour nettoyer les sols. donc Je vous laisse imaginer ce que ça peut faire à votre peau. Et le deuxième, c'est un conservateur qui a remplacé les parabènes. Et il est pire en définitive et en plus il est capable de créer des allergies terribles. Pour en savoir plus, je vous renvoie à l'interview en vidéo que j'ai faite de la fondatrice de l'application Composcan. Donc lavez-vous avec du savon, du savon de Marseille, du savon d'Alep, des savons artisanaux surtout. Et vous verrez comme votre peau se portera beaucoup mieux. Deuxième application pour ce savon, je le râpe. Donc c'est le savon de Marseille ou un savon spécial pour la lessive, qu'il faut râper pour faire de la, de la lessive pour le linge On peut le râper, je le mets dans mon robot mais ça se fait aussi très bien à la main avec une râpe à fromage Avec mes robots de savon, je vais pouvoir faire de la lessive pour le linge et je vais y ajouter tout simplement des cristaux de soude et du bicarbonate Troisième application je fais de la lessive pour la laine. Donc là, surtout avec des savons qui sont bien glycérinés, puisque c'est ce qui a de mieux pour respecter les fibres naturelles des pulls. Quatrième recette, le liquide vaisselle. Une recette que j'ai faite à mes débuts, mais que j'ai un petit peu laissée de côté, et sans vrai que les cakes vaisselle, elles sont d'après ce qu'on m'a dit plus efficaces. Le savon, on peut aussi le faire fondre pour avoir du savon liquide, et du coup, on va pouvoir l'intégrer dans d'autres préparations. Cinquième recette, le gommage au calendula. On fond un petit peu de savon qu'on va mélanger avec du gros sel et de l'huile de calendula pour exfolier la peau sous la douche. Sixième possibilité, la pierre d'argile. C'est une crème à récurer. Il faut un petit peu de savon liquide pour la préparer. Et avec ça, je nettoie ma salle de bain et les surfaces marbrées, c'est très efficace. La crème détachante, c'est la septième recette. Je mélange de la terre de saumière, avec un petit peu de savon liquide pour obtenir une pâte. Je mets ensuite cette pâte sur l'étage difficile et l'étage grasse, ça marche très bien. Huitième utilisation du savon pour nettoyer les sols, Donc le mieux c'est le savon noir, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez dissoudre une cuillère café de savon déjà râpé dans une grande bassine d'eau tiède. Donc voilà, je garde des petits bouts de savon pour en avoir tout le temps sous la main. Et si, comme moi, vous faites aussi vos savons vous-même, vous pouvez ajouter des restes de savon dans ceux que vous êtes en train de préparer pour un effet de texture ou de couleur intéressant. J'espère vous avoir convaincu de regarder autrement ce petit rectangle un petit peu désuet mais tellement efficace. Vous trouverez les recettes que je vous ai proposées et beaucoup d'autres sur le blog Mes Recettes Naturelles. Regardez les liens sous la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé et vous pouvez aussi recevoir gratuitement mon guide pour parfumer les savons avec les huiles essentielles et vous débarrasser définitivement des gels douches. A très vite